N'absalio, non pas M. Jameson Bernabe. Nous n'en, Uni Unibank, pour 25e édition, livre en folie. Pas oublier, éviter d'honneur édition, c'est Daniel Laferrière. Certainement, on content pour gagner l'idée sur comment ça t'est, bien sûr, gagner l'impression, tout écrivain. Pas oublier, émission, c'est la conception, c'est la des et le monde qui est la caméra, c'est Ricardo. Pas oublier, nous sommes très content pour nous là, grâce à Haïti Trésor, si rendez-vous, rien ça, sans oublier, maté de officiel. Son, son sentiment vraiment de bonheur parce que euh, ça fait quelques temps que j'étais acheteur dans les livre je folie mais pas à monsieur auteur pour qu'on comprenne que j'étais auteur comme a un livre, j'étais à gardé ça mais des fois j'étais qu à que on a envie euh, pour pouvoir produire, pour va partager et bien j'ai envie ça, son rêve qui vient de réalité, jeudi à la 25e édition, j'ai un premier livre de Brésil, moi. Mais avec un sentiment tout de, de, de, de, de fierté parce que ma fais avec madame moi. Parce que euh, le livre est co avec madame moi, Qui c'est Jennifer, um, Forest, que nous écrons qu un livre ensemble qui est les Béatitudes d'Amour Nous partageons l'histoire parce que nous avons une vidéo qui fait plus de 1 million de views Video, Vidéo mariage, la fin de préciser Pour vous, nous n'avons pas vu nous c'est citoyens, <laughs> Vidéo mariage lié <laughs> Vidéo mariage qui fait 1 million de views Tellement de gens qui partagent cette <inaudible> vidéo ça, Tellement de commentaires, tellement de monde. tout qui est inspiré de ça, jeunes qui écrit non, nous à dit, est important pour nous partager, ensemble avec lui, Vous connaissez le livre va durer, le livre va partir dans la littérature, les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Eh bien, nous, voulons partager ça avec ça. Salut tout le monde qui, dans qui Donc, et, euh, on, on semester, a suivi les différentes plateformes qui ont dit la Rouenien. Donc, moi je suis très content. C'est une deuxième participation dans le livre. Je suis venu à avec un roman qui est une gâchette. Entre les gens qui m'ont okay. <saide> okay. expliqué que le public n'a pas apprécié. Dites nous pour qui ça a un titre aussi ronflant et surtout dans le système que nous avons là, aujourd'hui. Ok, l'idée c'était offrir et grand public un a un titre qui est très attirant, un titre accrocheur. comme je suis capable dire. L'histoire est là déjà, même pas trop après ce type que des gens. Bon, petit tête, mais femme, je note titre qui est plus ou moins proche. Comment faire l'amour avec homme sans se fatiguer premier ou me année, la fête. On je m'attends tout bonnement pour pendant ma pluie, je viens de un Mais le titre automatiquement. avec une grande joie toujours participer dans livre en folie c'est un moment spécial dans vie culturelle haïtienne non c'est un moment côté tout auteur réunis côté tout lecteur rassemblé et lecteur avec auteur qui échangé donc euh, c'est toujours c'est toujours un bon moment bon, moi pratiquement tout livre en vôtre, est à tout, déjà épuisé. aujourd'hui bien sûr nous avons une qui nous nouveau c'est Diamina la corruption expliquer aux enfants c'est avec un paquet de gens, un paquet de fierté, de fierté que les gars ont contacté, que je pas participé avec dans la publication. Ça. Donc, je suis très fier, vraiment, pour les gens qui ont sorti. Je très fier pour me dire que je la suis très pour me dire deux livres, il est vrai, mais un petit livre, il presque pas, pas dit de rien, au contraire, pour profondeur, n'est pas extraordinaire. C'est nous connaître pour honnête, nous connaître pour une être, mais qu'il n'est pas dans trois mois, pas de tout problème à vivre ça, yo. parce que nous crois que nous vivons une déchéance, mais nous tout traité, nous nous avons avec beaucoup d'émotions, ça va passer. nous pas montrer la profondeur de nous-mêmes pour le connaître pour qui ça nous a ça. Parce que sans souvent découvrir ces pierres et découvrir ces nous étions dans ces tomes hein? bah, de maladie, nous mal de petits médicaments pour soulager, nous ne pas entrer dans la maladie profonde. <rire> avec un bon lot de camarades que nous connaissons, comme Kevin Pierre et puis avec un bon lot d'écrivains écrivain de nos comme Daniel Afeyer, par exemple. c'est un plaisir, c'est un honneur et puis nous, là, on va L'accusé Yes C'est le deuxième roman. C'est une histoire, mec qui est entrée à après après midi qui ouvre la télévision et puis qui va passer dans la police pendant qu'elle connaît l'innocent et qui parle pour le avec la justice pour le prouver qu'elle est innocent. c'est ça. de vous. Bonjour, moi c'est Jackson Benoît. Je me sens vraiment content pour me participer dans l'événement folie en tant que auteur. C'est pour la première fois que m'a participer. C'est une belle expérience, sans pile visite, sans pile question, on pile monnée mes activités Donc ça fait mon plaisir pour me vivre expérience Du sel de mon avenir qui est le premier livre moi. sentiment d'abord un sentiment de joie joie pour nous, pour nous toute couche sociale toute génération confondue en haïti y'a remet la culture et nous avons dit que si on bague à marche bien en haïti c'est la culture quitte c'est dans le domaine de écriture quitte c'est dans le domaine de la musique quitte c'est dans le domaine de la peinture et c'est des trois seulement mais un sentiment tout de un sentiment de, de, de peine, tout. Et parce que je pensais que si nous partons dans situation, nous sommes dans le pays. Et je alors d'avoir plus de qui est présent dans le monde. Invité deux fois non telle manifestation. Ouais, ouais, tout est ex, bah, où est toute le, exposition. Où Leur invité d'honneur là. Je peux mettre que vous tourner Monsieur Livre, vous tourner un livre, même une métaphore du livre. Donc ça va mon émotion et une grande fierté. Son peuple qui, même s'il n'a pas mangé, il n'a pas acheté livre. Et même s'il n'a pas acheté un livre, pour les monde qui connaît qui l'a caillé, a acheté livre et il a Mais on pensait que Petit Dieu est capable de lire. Donc son peuple qui gagne de goût pour la lecture, c'est pour ça peut-être ça l'âme prend. Même si ton lot une énergie, pour ton énergie positive, virez en livre. Il n'y aura même besoin de conseils, puisque si on n'a pas de lecture, il y a déjà. Il y a écrit tout. Mais aussi les appris pour les choses qui sont intéressant pour essayer de mettre l'envie. Parce que le lecteur est bon bagaille qui est innocent. Souré mais en bagaille, mon personnage. Surtout les personnages -là, élégants. Surtout les personnages -là, subtils. Surtout les raffinés. Surtout les C'est pour essayer de cool.